This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Take <tries> pour sur les 4. Alors, euh, je en gros, on va faire une série de 100 épisodes. 100 Il y a sur 100 episodes un petit mot à la It's -là voilà, euh. Donc, du coup, j'ai déjà une mais, mais j'espère ai perdu mes anciennes sauvegardes Donc, on va commencer, les amis, par déjà cet épisode. On va faire les euh, On va juste faire le personnage, en fait. <ride> uhm? mm The <skilled belts> Oh mais c'est bon, c'est quoi Encore voilà, nickel. On met tout à 15 pour les vidéos. Les courses, ça coule. tout à la On nous pas bien. Au moins ça, voilà, nickel. Je sais pas si vous entendez, mais on s'en fout de la musique. Mais moi, si je l'aime bien, la musique. Je <rire> suis vraiment à la rage. Voilà, nickel, bon, allez. Un euh, reprend. Euh, <rire> euh, du coup, on va choisir un beau modèle. Alors, bien sûr, les gars, j'ai des CC. Je peux faire vampire et allié, Non, donc on va vampire c'est un alien et ensuite il se transforme non bien sûr il faut modifier la petite mais bon moi je vais pas faire ce... des vampires fils ce qui est tout je vais juste faire une meuf et un gars Algorithme bien sûr avec un de petit de chat de ou un chien ou les de deux les deux, les deux. Hum... Oh, un okay, le je grâle à la surface là un petit, hein. <A4> oh petit bazal <rire> Ah, on peut commencer par ce modèle là, même si c'est moche. Ah, moche, j'aime pas. Euh, vous avez rien vu. <cười> <rire> Attendez est-ce qu'il y a des muscles <cười> bah, mais Meg. Hop, Faut mettre un peu de muscles dans les bras. Madame. Il y a la doigte d'agresse. Si, c'est trop comme ça. Non, là c'est trop euh, garçon là ça coupe, on va la changer, ça fait pas, ça fait pas. Ça fait pas ça... Alors il y a... on qu'on pourrait avoir Attendez là. Ouais non, j'aime pas. Il mmh, y a du potentiel. Mmh, attends. Oh, comme ça c'est bien. Rouge un peu, rouge je sais pas euh... Du coup, bah ouais, attends, déjà son visage là, c'est quoi là, ça on, vite fait. on retire les cheveux comme ça, on fait un peu la base de sa tête. Donc, euh, on va pas faire ça non plus. Euh. Attends, il faut que je tourne Je sais pas comment on fait. Attends, bah c'est quoi Euh. Elle est en mode. Je vais te tuer toi. Attends malade. Hum. Hum. Après elle est chaude donc c'est pour ça que elle ressemble à rien mais ouais. On va faire un comme ça. Les oreilles on les fait pas comme ça. <rire> euh, comme ça j'aime pas trop. Attendez c'est quoi On va tourner un peu. Ouais. C'est un truc-là. Ah, comme ça on est bien heureux. Ouais. Euh... Voilà. Léger. Ici on va modifier le nez. Euh... euh... Ouais. Attends. Mais là, on dirait qu'elle est cute parce que quoi... Euh... <rire> On va comme ça, donc, je pense que c'est bon. On va un peu au corps. Hmm. On va retirer ça. Hein. Alors, il n'y a rien de. Voilà. Que, de toute façon, ça cache, hein, donc je vois pas, il y a quoi de dégueulasse. Donc, euh, ceux qui disent que c'est dégueulasse, franchement, euh, là je m'entraîne me avec vous. Il euh, n'y a pas photo. Hein. Bah, après, c'est une meuf quoi. Donc, euh, attends. C'est meuf donc on va, on va pas faire... Voilà. Euh... c'est ça fait trop mec. Comme ça. Ah, mais aussi, c'est son pente Alors... Ça fait rien du genre, ouais, je suis sûre, ouais. Ouais. Bah ouais, pour l'été déjà. Ouais. On va partir sur... Pour l'été, une robe, non? C'est cool. Oui, une robe pour l'été, non? Mais c'est pas comme si tu pas du tout. Euh, je respecte quand même ceux qui ont une robe. Mais voilà quoi. Du genre, euh... genre, moi je vois jamais euh... des gens en robe. Euh... Ah si, peut si. ouais si, si. Et là j'ai pas de robe en fait. Ah si c'est là. Hum. Oh c'est cool là. On est bien pour l'été. Euh, par contre. Des euh, choses comme ça pour l'été. Euh, tu rêves un peu mon coco. Mais retire moi ça déjà. Ah mais là ça aussi. Euh, ça on est bien pour l'été. Hein. Euh, Mmh, ensuite... sa tenue euh, formelle... De sa tenue formelle, euh... ça mmh. ah, ça ici on va mettre quand même des chaussures je vais pas partir euh, comme ça euh... Euh... ouais c'est bien bon l'aspect physique ne change pas ah hein. euh... C'est du sport, mais ça va pas de mettre ça. Attends, attends, attends, attends. On met des shorts, mon gars. Hum. Ouais, tu peux pas mettre ça pour le sport quand même. Euh, c'était ici qu'on a trouvé. Attends, euh, ça voilà. Euh, quoi comme ça dans la rue, je crois pas que c'est... Très chouette hein <rire> euh, on est bien pour faire du sport hein. Petite basket, voilà Ensuite Quand elle dort, elle va pas mettre ça C'est complètement bon, malade Donc Moi quand je dors, je me signale que je suis comme ça hein. voilà, je suis... <rire> Euh, pour ouais, c'est bien. Par contre, ça c'est un peu abusé, je trouve. Euh... Oh, oh. oh. Non, on va peut-être mettre pas un pantalon, par contre, pour ça. Allo, pour dormir, euh, et mettent un truc de sport, c'est quoi, ça C'est est malade. Mmh. Euh... Ouais, ça. Parfait et Par contre, pour dormir, attends, ça euh, du pas hein, non plus. Moi, pour dormir, attends... C'est hein. pas enfin, chanson pour aller dormir. Le... Bon, il y a des gens c'est normal, hein. C'est tout à fait normal dans ma région, moi. Euh, attends, merci. Non, je fait pas ça dans la région. Ça, euh... c'est pour euh, la fête Ah oh, bah, vous savez quoi Il y a un petit truc qu'il faut que je vous... Je vais montrer, regardez. en retour féminin, bien sûr. Regardez, vous voyez. Et vous reconnaissez ça Ça, c'est Star Wars. Ça aussi, c'est les pilotes. Ensuite, des trucs comme ça, vous voyez. Bon la base des bases hein. je pense pas que c'est un cc ah si c'est peut-être un cc oui je pense que c'est un pack du coup en partie ouais, on reste sur ça parce que <rire> non on reste vraiment sur ça parce que en gros tu vois j'ai la flemme quand elle va se baigner, non mais je suis désolée, tu mets pas ça. balade toi. Tu mets au moins ça, ouais, c'est cool, c'est stylé. Ça aussi, ça doit. Par contre, le lunette du soleil, quand tu vas te baigner, Abuse pas du bail Ouais, c'est cool. Il fait ultra chaud! Euh, tu vas pas te mettre une robe euh, en canicule, hein? Ouais, ça limite. Non, ça va pas. Ça va pas? Mmh. Ça, ça y est, rien, non? Oh non, un euh. Ouais, tu vas pas mettre ton type de girl là, attends Ah si Mais voilà quoi, ça c'est bien Ouais non, c'est moche Ah bah c'est bon, reste pas ce qu'on façon... fait n'y a rien d'autre Tu veux quoi, mon là... Je sais des hein, c'est bon. Les bottes, c'est juste pour... Euh... Voilà, donc on a fini La meuf... Euh, non. Ah non Ah non Euh... Ouais, elle, elle aime la boue, comme ça ils font, des... ils font des bébés, bon... Ah mais ça, ça... Augmente la chance, hein, parce que dans la série, on va faire des bébés. Bon, bien sûr, si vous connaissez, les bon, allez ça chacotte quand on fait l'amour, c'est sur les lignes, on se voit pas. Il n'y okay. euh, a rien de sexuel dans le jeu, tout est retiré. Voilà. Cratu, pourquoi la J'aime bien la musique. Et euh, tu es proche de la musique, c'est là. Bon, mon jeu est en anglais. Euh, oui. C'est pas ma faute, hein? j'ai bien l'anglais Alors, euh, comme dans mon famille j'ai tellement la flemme Si je vois pas hum. c'est normal Du Bose, oh vas-y, du Bose, c'est bien. <rire> Il y a certainement des gens très rares qui vont reconnaître leur nom de famille, mais bon. Donc... Euh, ça, on peut l'appeler Marianne, en vrai, ouais. ça va. Il va être appelé du feu. Marianne, euh, non, Marianne. Ah, alors passons au gars. Euh, elle ne ça va pas changer. Hein. <coughs> Humble enabash oh, c'est cool! Je la cloche, je cool. De façon, mec! Euh, c'est trop jumeau alors, attends. même les c'est ce qu'on changer! C'est des jeunes adultes, hein. Euh, tu vas pas mettre tout ça? Mmh. Vas tu vas pousser les lunettes, toi. Tu vas mettre ça. Non. Ça, ça, fait ça mieux. Pour les yeux. Mmh. Attends, déjà. As... Mmh. Ouais, on va essayer ouais. Mmh. voilà, on a les têtes, hein. Mmh. Mmh. C'est une euh, fonction de l'indien. Je dirais qu'il va les braquer une le banque. Comment on fait pour son changer ses yeux là Je sais pas, mais. Je sais que ça n'a rien à voir avec ses yeux, c'est marrant, toi. Bon, on va juste retirer ses lunettes. C'est tout ce qui va te faciliter la tâche parce que. Euh... Là ça, là, ça, ça, ça, voit qu'il est tout jeune. C'est la mère trop très délicate. Voilà. Fou! <rire> <rire> ouais, oh Il y avait un secret là, hein, comme l'habitude, c'est euh, Toi, t'as un mec qui attend. Mmh. Et toi, un bodybuilder, c'est ta mère. Et... Ça Ça a changer parce les gens là Et du coup ouais, son t-shirt de tous les jours ouais, c'est bien J'ai tellement la flemme mais c'est beau aussi hum. oh, Vous êtes une famille euh, débile Donc vous allez mettre des tongs euh, l'hiver Ouais non c'est pas parce que c'est toujours comme ça euh, Alors On reste sur cravate Il est bien. habite pendant que c'est dégueulasse, hein. Quoi que. Euh... Oh. Ah, allez. Euh... Non, on va faire un oh. d'accord. Ensuite, euh, quand tu dis ce qu'on va déjà. Euh... Et lui, il va crever. Oh! Euh. on l'a trouvé instantanément. Ouais. C'est nice, Ouh. Euh... Ouais Un truc uh comme -huh. voilà. un pygama, slip, c'est tu bon. Le slip, le casse Euh... quand euh... oh, tu fais une partie bah, Ouais Je pas, transformé en T'es pas obligé de mettre des boules d'oreilles. De toute façon, on va pas le voir. Parti, on sortie Attends, enfin, t'imagines ça C'est bizarre. Ah, mais c'est quand même adapté oui. Ah non, les... c'est un peu dégueulasse là, ici là. Faucheur. Voilà, ah, bon, voilà, on est bien. Ah, pas changé euh... Oh ah ça, voilà, ça, ça irait bien toi hum. Très carré. Je pense que la qualité mais tu vas pas mettre une baisse une baisse Je une baisse ou une baisse ou une baisse ou une baisse une une c'est bien. Là bien. Par contre tu vas me foutre ça, tu vas me foutre ça là. à tête malade malade. Tu mets des baskets, alors que t'es un de d'élite. Oh! Pourquoi ça ne l'a pas fait, là? Toi, ouais. oh, c'est l'hiver. Mais... C'est quoi? Merde. Euh... Ah, c'est le chapeau! Quand tu fais froid l'hiver, tu fais la mafia, d'accord? Euh... Rien, rien, rien. Alors toi tu as on va se mettre comme l'autre hein, parce que je mets toujours ça le c'est pas le pire C'est créatif C'est cool Ah non, je pas hum. ah, non. Ah, euh, Déjà on en a mis déjà Déjà ça, on fait genre ils sont mariés. Hein. pas si ça euh, la même chose, mais voilà quoi. avoir un que l'autre. On va bah, les couilles! Hum. Okay. c'est pensé à ça bon, allez. On met juste un chat me fait le même chat que dans une partie Et euh, le même chat dans la vraie vie il a pas euh, les yeux comme ça Et... Oh lui, on n'a pas trouvé sa voix Oh, il est Oh, Connor! Friendship still lady. <muchin'> oh, c'est torque! Ah, Fanaya. Vous que ça? Ah! Yavoya! Lala la la la. guys, oui, c'est le, c'est le, le nom de mon chat. Oh, en fait, mon chat ma et c'est ce que je fais ça dans l'autre partie que je vous ai fait après. Ça me tue, regardez. Je suis en mode, t'es sur un podium, truc et tout, regardez. mode podium. on dirait que ça un disco, quoi. Ouais mec, c'est con. Non. Le tanguy voilà. et que voilà. Comme ça. Tout et euh... et tes amis en gros, euh, voilà, t'aimes les humains quoi euh... le kéké derrière là <rire> hum... ouais bon, la création du Sims euh... bah voilà les gars j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à, à vous abonner surtout hein, parce que je vois des gens qui se désabonnent je sais pas pourquoi oui peut-être parce que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps mais je pouvais pas euh... abonne-toi mon gars c'est pas fait je te laisse bye